Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant les nains du chaos. Ce sera la dernière avant leur sortie, on va parler un petit peu de ce qui a été annoncé, de mes impressions... De ma hype aussi, même si c'est vrai que la hype, bon bah j'avais déjà fait la vidéo sur ce que j'attendais des nains du chaos, sur la réaction du. Enfin la réaction du trailer, donc bon, euh, je pense que vous avez compris que les nains du chaos c'est l'une des factions que j'attendais le plus euh, dans Total War Warhammer. Mais revenons un petit peu sur ce, qui est, euh, sur ce qui a été fait, sur ce qui a été dit, sur certaines mécaniques de, de campagne et autres. Et on va, pouvoir, euh, on va pouvoir. Alors les personnages, les seigneurs légendaires, je vais les traiter plus tard, donc euh, je, je passe ça pour le moment. Mais il y a pas mal de choses qui ont été faites. Personnellement, bah, on a la confirmation qu'il y a bien un système d'esclaves avec le fait que les nains du chaos, et eh bien du coup, seront des unités d'élite. Vraiment, il y aura de... les, les troupes naines du chaos, c'est de l'élite de chez élite. Et donc, pour compenser le fait qu'elles soient des unités extrêmement fortes, et eh bien le nombre d'unités sera plafonné. Donc en gros, par exemple, et eh bien dans une armée, je sais pas, euh, nains du chaos, vous aurez, euh, vous aurez accès à, euh, je sais pas, à 4 unités d'infanterie euh, de mêlée naines du chaos. C'est tout, pas plus. Il faudra passer par de la technologie, etc. Un petit peu au système de Roi des tombes et Homebeth, qui a l'air un petit peu plus dur, je dirais, mais il euh, faut passer par ce système-là pour avoir augmenté votre accès aux unités naines du chaos. Et du coup, eh bien, vos armées seront basées beaucoup plus sur des esclaves pauvres, esclaves orques et gobelins, et également, eh bien, toutes les armées auxiliaires aux gobelins qui, du coup, seront vachement, vachement importantes. Donc, ça fait que, avec ce plafonnement des unités naines du chaos, euh, on a quand même des armées qui seront massivement basées sur les esclaves et les auxiliaires hobgoblins. Ce qui est tout à fait euh, logique et qui respecte parfaitement le lord, euh, le lord de, de Warhammer. Donc là-dessus c'est vraiment une excellente idée, hein, c'est là où on voit que justement par exemple... L'histoire, le, le, le, le, le lore d'un univers peut justement influencer le gameplay de manière positive Tout en permettant voilà, un équilibrage en plus On a euh, bien entendu les Goblin que je trouve absolument superbe J'avais évoqué dans mon analyse de trailer que c'était une armure qui faisait très samouraï Et au final en fait euh, bah, c'est totalement mongol en fait, hein, C'est une armure totalement mongol Des super concept art qui nous montrent euh, comment il fonctionne etc Et en fait on voit avec euh, l'espèce de, de... Ah vous voyez pas où je suis en fait ça c'est une armure mongole hein, pour le coup c'est totalement une armure mongole donc euh... bah, c'est plutôt cool c'est plutôt cool ça me faisait penser aux premières armures de samouraï mais euh, je trouve euh, bah, de bah, façon ça a toujours été dit un hein, cléop gobelin était inspiré des mongols donc là dessus ça marche très bien euh, on a donc le système d'esclaves le système d'esclaves de, qui a été fait sauf que ça s'appelle pas esclave mais labor economy donc euh, les, les travailleurs bien entendu <rire> mais un système d'esclaves qui euh, nous rappelle la belle période du, du système d'esclaves elfes noirs je pense que les joueurs elfes noirs pourraient peut-être être pourraient gueuler un petit peu on va pas se mentir parce que c'est vrai que le, la, la simplification du système d'esclaves a changé on va dire ils, ont, ils, ont, ils se sont inspirés un petit peu de leurs travaux sur, euh, sur le chaos euh, et au lieu de peut-être euh, reprendre en profondeur le système qui était déjà en place pour les elfes noirs mais le retravailler derrière pour garder, on va dire, l'esthétique, mais changer un peu la, la manière de faire. Je ne sais pas si ça va affecter petit à petit les elfes noirs, ce système de, de, de, de système de travailleurs des, des nains du chaos. Mais on a un système qui rappelle beaucoup euh, celui des elfes noirs euh, à ce niveau-là. Et euh, comme vous le voyez, on a l'économie, donc euh, bon, bah, l'argent classique. Nous avons ensuite euh, l'armement, l'armement, les dons d'achute et le euh, et de toute façon, c'est les produits manufacturés, quoi, je crois, un hein, truc comme ça euh, ici. Donc on a beaucoup, beaucoup de ressources pour les nains du chaos. En plus, bien sûr, de la foreuse. Donc ça, c'est quelque chose qui va être... Enfin, euh, ça va... Euh, c'est vraiment une, une faction de gestionnaire. <rire> c'est vraiment une faction de gestionnaire avec, euh, un peu comme pour les, les elfes noirs, un système d'ordre public. Si jamais les, les, les, les esclaves sont pas mis au travail, bah, potentiellement, euh, il peut y avoir des retournements de situation et euh, créer du coup de, de l'instabilité euh, pour l'ordre public. Donc... Un système économique vraiment, vraiment travaillé qui a l'air complexe. Peut-être qu'il ne l'est pas véritablement, mais il a l'air complexe. Le système d'influence aussi de la Tour de Zar. Il ne faut pas oublier que les nains du chaos, il y a un système. Euh, ils n'ont pas de haut roi, et du coup, c'est tout un concile, tout un conseil avec des sorciers d'Achute extrêmement importants. Et euh, nous nous rappelons que le dirigeant nain du chaos, c'est quand même Astragos qui est le plus influent de tous les sorciers du chaos. Euh, enfin, tous les sorciers, euh, pardon, d'Achute. Et au final. Pour les nains du chaos et au final et eh bien la tour de zar vous avez du coup ce système justement qui permet eh bien d'augmenter votre influence dans la tour de zar pour contrôler Justement un petit peu le pouvoir et ça je trouve ça vachement bien en plus de gagner des bonus etc. Vous avez une espèce de course façon euh, façon cours de givre versus orthodoxie. Mais pour les Nains du Chaos dans un système d'influence, dans un système de, de montée au pouvoir avec les différents sièges du conseil des sorciers. À l'heure actuelle il n'y a que trois factions. Est-ce que plus tard euh, avec un rajout d'autres Nains du Chaos il y en a même si... Ça, ça semble compromis, mais nous verrons nous verrons pour, pour, pour la suite. Mais c'est plutôt cool. Plutôt cool à ce niveau-là. Euh, bon, après, les unités, je vais passer euh, rapidement dessus. Le Lamassu, qui est très joli. Euh, Lamassu, d'ailleurs, je suis plus sûr de, de la provenance. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Mais il me semble que le Lamassu, c'est justement l'une des rares créatures. Enfin, H8 a très peu de, de démons. Et au final, il me semble que le Lamassu en fait partie en fait. Hein. Il, il me semble, mais c'est un truc un peu particulier. C'est une créature démoniaque sans être vraiment. Enfin, c'est un peu, euh, c'est un peu étonnant comme les, euh, comme les, cento... enfin comme les taureaux. En attendant, on a le Kadaï destructeur bien entendu. Euh, derrière, on a eu la révélation de Drazoas euh, Donc, j'en reparlerai aussi après des, des seigneurs. On a les tromblons qui sont montrés, bien sûr, les fameux tromblons du chaos que je trouve superbe. Beaucoup d'artillerie évidemment chez les Nains du Chaos, c'est assez logique. Euh, ça pour le coup c'est un euh, une autre unité donc l'Infernal Guard, les, les, la, la garde infernale et on va reparler un petit peu. Ils ont un système pour le coup ça je ne connaissais pas euh, de mousquets euh, qui ont l'air un petit peu. Enfin Ça pour le coup je trouve que ça fait moins Nains du Chaos mais euh, mais bon c'est euh, pas grave. Hein, euh, je préfère les gros tromblons des Nains du Chaos personnellement. Mais cette espèce de mousquet, euh, espèce de grand mousquet, celui-là, je ne le connais pas du tout, donc j'ai hâte de voir ça. La garde infernale, j'en reparlerai un petit peu après, au niveau de son esthétique, c'est assez intéressant. Euh, les Kadaï, les Kadaï Fireborn, que j'appelais les Kadati, les Kadaï, euh, les Kadaï Fireborn et Destroyers, donc c'est euh, ces démons d'Achute et autres démons volés par Achute euh, et les Nains du Chaos, enfermés dans des armures et forcés de travailler pour les Nains du Chaos, donc créatures assez énervées. Et j'y pensais, il y a une petite inspiration des Kadaï, puisque les Kadaï ont été créés euh, assez récemment dans la licence Warhammer, et pas du tout à l'époque du livre d'armée euh, Nains du Chaos. Donc les Kadaï, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des... D'un point de vue esthétique, ils ont gardé le côté euh, serpentin de certaines unités, notamment celle des Rois des Tombes et, euh, et des euh, Méduses elfes noirs. Et au final, eh bien, ça nous donne un petit aspect euh, naga de feu... À des, euh, j'ai oublié leur nom, mais les Nagas de feu de Warcraft euh, qui servent euh, qui servent Ragnaros, donc c'est assez rigolo, je trouve, à ce niveau-là, parce que, enfin, on va pas se mentir, les, les nains sont fers de, de Warcraft sont extrêmement inspirés des nains du chaos de Warhammer, mais du coup, les nains du chaos de Warhammer ont été récupérés, les Nagas, euh, les Nagas de feu euh, de, de Warcraft, et ça, je trouve ça très drôle. Là, on le voit, on le voit bien mieux. Là, on le voit bien mieux, le Cadaï, les Cadaï Fireborn, donc les Kadaï, Né du Feu, là, les... j'ai oublié le nom en français. Ils sont, euh, ils sont très très jolis, hein. ils sont très très très très jolis, euh, qu'on qu considère du coup comme des démons d'achute, même si techniquement ce ne sont pas vraiment des, des démons d'achute. Le FLC avec euh, Ulrika McDova, j'en avais parlé un petit peu sur Twitter, mais Ulrika qui est magnifique, bon, qui n'a rien à voir avec les nains du Chaos, mais Ulrika qui est absolument magnifique. Euh, elle me rappelle beaucoup Siri avec un petit côté Sylvanas. Donc euh, j'en avais parlé dans, euh, dans l'avenir des, euh, des races du 3 en parlant de Kislev, Ulrika donc euh, je suis assez content euh, visuellement elle est magnifique hein, par rapport à ses anciennes figurines etc elle est magnifique mais c'est pas l'objet de cette vidéo donc je passe euh, Le Kadai Destroyer, Destroyer, un petit truc d'ailleurs que j'ai pas forcément évoqué mais le Kadai Destroyer, espèce de Kadai démon majeur en fait hein, euh, Un point qui est assez important avec le Kadai Destroyer c'est qu'en jeu il ressemblera à ça, en figurine et dans le lore chaque Kadai Destroyer est différent donc ils ne sont pas tous uniformisés comme ça. Il euh, y a des Kadaï Destroyer très grands, d'autres plus petits. Là, ils ont choisi de prendre un Kadaï Destroyer. Euh, euh, c'est même plus Destroyer. Là, hein, euh, vu la taille du machin, euh, la taille du bestiau, on est plus sur... Euh, regardez l'échelle. Il hein, y, y a un humain là. Hein, c'est Donc euh, ouais, on est sur un Kadaï Super Destroyer. Hein, là, <rire> Au vaisseau amiral Destroyer, euh, c'est plus, plus du tout la même. Alors, après, derrière, on a euh, des... Euh, nouvelles euh, des nouvelles bien sûr concernant les petits trains les petits trains tous ceux qui ont rêvé de faire des petits trains alors ça c'était des figurines Forge World elles ne sont jamais sorties sur le livre d'armée euh, nain du chaos des jolis, jolies euh, des jolies euh, c'était enfin vraiment des jolies figurines d'ailleurs de, de Forge World qui étaient donc des espèces de, de, de c'est char... de, de... en gros c'est des chariots à vapeur hein. c'est pas vraiment des trains hein. c'est des chariots à vapeur euh, ce truc là et euh, du coup, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça ressemble beaucoup, en fait, à des chariots de minage, tout simplement, utilisé, réutiliser, réadapter à la guerre. Donc ça, ça marche très très bien dans le côté, euh, côté nains du chaos, euh, effectivement, hein, évidemment. Servira de, de sorte de char hein, pour, les, pour les nains du chaos. Ah Même si, euh, en vrai, j'aurais bien aimé... Euh, ils l'ont jamais fait, mais vu que les nains du chaos s'inspirent énormément on en a de, de toute la culture mésopotamienne et des différentes cultures mésopotamiennes, d'ailleurs, parce qu'on y en a eu plusieurs, et bah, ce qui est vachement intéressant, c'est que... Il y avait beaucoup d'utilisation du char Mais vous savez le char euh, à l'ancienne, le char antique euh, Tracté par des chevaux Et machin. Et j'aurais vu un truc comme ça pour les nains Mais avec euh, bah, des, des, des, des Buffles de feu, un truc comme ça Ça aurait pu être vachement sympa euh, Mais euh, finalement ça, ça n'a jamais été fait Donc euh, je comprends qu'il ne l'ait pas fait Mais ça aurait pu être très très stylé Et là on a euh... Alors je sais plus si c'est le Deathstreaker euh... Ah oui non c'est les deux, les deux différents Mais le, le magma, le canon à magma Et du coup le, le rocket launcher il est incroyable, l'animation est absolument incroyable. Euh, là pour le coup on a un véritable train avec euh, ce, ce, cet obusier euh, complètement euh, dingue et on a un ogre, ça c'est pas montré sur le concept, mais on a un ogre qui est devant et qui met, qui recharge euh, la pièce d'artillerie. Et ça pour le coup c'est la première fois, il y a un mode qui permet de recharger, mais c'est un mode communautaire et c'est la première fois je crois dans Total War Warhammer qu'on a effectivement... Un rechargement par une unité dans, dans le jeu Et ça je trouve ça super cool Je trouve ça très très bien Donc encore une fois les nains du chaos ils sont, ils sont vernis hein, En termes d'artillerie et c'est tout à fait normal euh, Mais c'est le trembleté en fait ça Ah non oui, c'est ça le c'est le, le Trembleterre, c'est le canon Trembleterre. Euh, les convois, le système de convois qui est assez intéressant, je vous avais parlé dans ma vidéo sur le Lord des Nains du Chaos qui avait ce système euh, de flotte. Alors il n'y a, a pas les flottes, on n'a pas la, vraiment l'aspect flotte, après c'est vrai que l'aspect maritime dans Total War Warhammer est un peu compromis. Mais euh, il passe par un train, on peut tout à fait imaginer que c'est un train et euh, des bateaux, mais il le. normalement il est censé y avoir un passage, un canal souterrain qui a été forgé par les esclaves Nains du Chaos entre Ouskulak et Zarnagrund pour leur permettre d'avoir un accès aux deux mers en fait et de pouvoir aller chercher des esclaves notamment barbares et maraudeurs du chaos dans les désolations nordiques donc c'est assez intéressant et on a ce système de convoi qui permet voilà, de, de, de, de se renforcer que ce soit en esclaves, en argent... En trésorerie en matière première, etc donc le système un peu inspiré des caravanes catéiennes, je trouve le, le, le concept génial ce qui est assez hallucinant c'est que les nains du chaos ont plein plein plein plein de systèmes ils ont la cour de gif de kislev ils ont le système d'esclaves des elfes noirs ils ont le convoi kathéien enfin ils, ils les ont enfin euh, les... ça va être une faction extrêmement intéressante à jouer les tours vont être très longs aussi du coup euh, nous avons du coup euh, les guerriers nains du chaos qui sont superbes alors là dans, dans ce concept ça fait un peu bizarre parce qu'on dirait qu'ils sont en rose on dirait qu'ils sont en rose, alors que bah, c'est du rouge, bien sûr, mais on dirait un peu du rose. Voilà, le, le canon est, est absolument magnifique. Et donc, eh bien je vais en profiter pour parler un petit peu des, des légions nains du chaos. Je vous ai parlé du fait que, nains du chaos, ce que je trouve vraiment très intéressant, et je vais en reparler un petit peu après aussi, avec les seigneurs. Le, les nains du chaos, j'avais très très peur, et je vous en avais parlé dans plusieurs vidéos déjà, que les nains du chaos soient noirs, gris, et c'est tout, en fait, et dorés, et c'est tout. Et qu'en fait ce soit juste des guerriers du chaos universels, version petite taille, version taille réduite. Et ça c'était ma hantise, parce que les nains du chaos c'est pas ça en fait. Nains du chaos avec toute l'inspiration mésopotamienne c'est beaucoup de couleurs. Euh, bien sûr ils rejettent comme pas possible pollution, système, achute, tout ça tout ça. Le... J'ai fait une vidéo sur les dieux du chaos et notamment la présentation d'achute. C'est euh, vraiment le, le capitalisme et euh, l'esprit de scientifique euh, sans, sans commune mesure. Et du coup, forcément, il y a énormément de pollution, etc., ce qui va euh, éviter d'avoir beaucoup de lumière. Donc forcément, bah, ça a tendance à désaturer un petit peu les, euh, les, les, les troupes. Mais au final, bah, les Nains du Chaos, le principe, à l'époque où c'est sorti, donc en V4, donc dans les années 90, les Nains du Chaos, ils sont quand même très inspirés de la culture mésopotamienne et donc ils ont des couleurs extrêmement vives. Et je trouve que c'était, honnêtement, ça faisait partie de l'identité des Nains du Chaos. Et ça, ça a été extrêmement respecté et je trouve ça vraiment cool. Mais il y avait aussi l'apport des nains du chaos qui avait été fait plus récemment avec les Kadaï, euh, le livre sur Tamurkan et euh, les, on va dire, les pièces d'artillerie et autres de Forge World, notamment les espèces de trains, les espèces de wagons là. Du coup, eh bien, il fallait réussir à faire en sorte que tout coïncide tout fonctionne, ce qui n'était pas forcément évident. Hein. Ça a l'air simple, le résultat final montre qu'ils ont vraiment très bien joué, mais ce n'est pas si facile que ça à la base. Et je trouve... Un aspect qui est très intéressant, alors c'est pas parfait, mais un aspect qui est très intéressant, c'est que dans le trailer, on avait une, ins une inspiration de Dune de euh, Denis Villeneuve, le récent Dune en fait, hein, tout simplement. Et ce que je trouve vraiment rigolo, c'est que du coup, on avait parlé de ça en mode euh, les Sardocars, je crois, l'idée le, le, bon, quoi là, ils faisaient leur rituel, etc., avant de partir à la bataille et que c'était de l'élite de l'élite. Donc, l'inspiration avec les Sardocars de Dune était vraiment très maligne, mais en fait, ça va plus loin que ça. Parce que si vous regardez, je me suis re-revu un petit peu des, des, des scènes de Dune il n'y a pas longtemps parce que le chant mongol de préparation des stars de car j'avais trouvé ça trop trop bien Et au final en voyant les, les En voyant les, les spotlights on va dire les. de gameplay, les features de gameplay des nains du Chaos, on entend les nains du chaos parler. Et ils parlent, alors pas comme des mongols parce qu'il fallait pas non plus tomber attention comme euh, dans le côté mongol Mais ils ont une manière de parler qui fait très sardocard de, de dune je trouve Avec des, Ils parlent vraiment de manière rauque et euh, ils, on comprend pas vraiment ce qu'ils disent Ils ont leur propre langue etc. Et j'ai trouvé ça absolument dingue, j'ai trouvé ça superbe d'un point de vue euh, monde, d'un point de vue immersion J'ai trouvé ça dingue et pareil les troupes à la base... Dites-vous bien que ces troupes-là, la Garde Infernale, je les où Je sais plus où je l'ai mise. La Garde Infernale, ce sont, ah, ils sont là. La Garde Infernale, à la base, vous les avez jamais vus aussi colorés. Hein la Garde Infernale, dans le livre sur Tamourcan, donc euh, les légions d'Asgore, etc., ils sont dégueulasses. Hein ils sont en noir, enfin c'est un peu les servants des, des des canons apocalypse si vous voulez une comparaison. C'est un peu les servants des canons apocalypse. Ils sont en noir, doré, gris. C'est juste des petits gars du chaos. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. À quoi ça sert Surtout que je veux dire, je fais souvent ce comparatif, je, enfin non, je le fais pas souvent mais dans ma tête je le fais souvent, je dis, je compare avec les Skaven, je vous compare avec les Skaven en disant les nains du chaos, euh, les nains du chaos, il y a chaos dans le titre mais en vrai ils s'appelleraient les nains sombres ou les, euh, les, les dark euh, dwarfs, Ce serait la même chose, vous vous dites pas les elfes noirs, ce sont les elfes du chaos, vous vous dites pas les Skaven, ce sont les rats du chaos. Vous dites les scaven, vous dites les elfes noirs. Eh bien, les nains du chaos, c'est le même délire. Même si, bien sûr, il y a chaos dans le titre. Mais en fait, faut pas se dire nains du chaos, bah c'est juste des nains qui ont qui servent le chaos universel, qui servent Khorne, Slanesh, Zinch, etc. Non Ashut est décorrélé de ces merdes-là. Et Ashut n'aime pas les autres dieux du chaos. Il est totalement égoïste et indépendant, Hachute. Donc... Les nains du chaos qui ont un look de guerriers du Chaos, moi ça me déplaît fortement. Et à ce niveau-là, la garde infernale, eh bien, ils l'ont coloré, euh, ils l'ont colorisé, qui n'était une création récente, hein, la garde infernale, ça n'existait pas dans le livre d'armée euh, des nains du chaos de, des années 90, mais ils leur ont apporté le code couleur des années 90, et ça, je trouve ça vraiment très très bon. Et ils ont été plus loin que ça. Ils ont été plus loin que ça, comme je disais, avec le côté dune, puisque la tête, des... j'avais pas vu, et là peut-être que ça se voit mal, mais en, en animé vous verrez, vous ferez attention à ça, il y a vraiment ce délire de dune, je trouve, avec leur casque, qui est à moitié en feu, pour rappeler justement, euh, le, parce que normalement c'était le côté noir, ils étaient en noir et euh, doré, avec juste euh, en gros la tête euh, en lave, ça rappelle beaucoup les guerriers du chaos universel de, de, de Total War Warhammer 1, vous savez, avec leurs épées euh, en feu chelou, là, mais sauf qu'en fait ils l'ont mis que sur le casque, et du coup ça donne un côté science-fiction, mais pas... Vous savez, les espèces de casques atmosphériques, de respiration atmosphérique qui font penser à soit euh, Zod, General général Zod, etc. dans Man of Steel, les, les, les kryptoniens qui, qui débarquent avec Zod dans Man of Steel, ou tout simplement eh bien, les Sardokars avec leurs combinaisons et leurs casques. Et du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant pour le coup, je trouvais ça malin, sans en faire un truc de, de SF complète et pas tomber dans le, dans le piège de la science-fiction non plus. On reste dans, dans un côté quand même steampunk et au final, bah, ils sont juste béni parachute, c'est pas un, un respirateur atmosphérique, c'est juste ils sont bénis parachute. Mais du coup ce casque ça fait écho à de la SF sans en faire de la SF, j'ai trouvé ça très intéressant. Le petit bémol, le petit bémol parce que je vais aussi, comme j'ai déjà beaucoup parlé des points forts, je vais quand même rappeler les points forts dans cette vidéo, mais je vais pas mal, ça veut pas dire que je n'aime pas le DLC, bien au contraire je l'attends avec impatience. Mais dans cette vidéo je vais parler des points faibles, des, vraiment des, des, des choses qui m'ont chagriné. Il y en a pas beaucoup, il y en a quelques unes. Et par exemple, je vous défie. Je vous défie, chers euh, cher viewers, chers abonnés, d'aller voir les Nains du Chaos des années 90, d'aller dans les livres d'armée Nains du Chaos des années 90, et de trouver une seule étoile du chaos universel. Je vous, je vous mets au défi, vous n'en verrez jamais. Vous verrez les pointes, mais jamais le rond avec les 8 étoiles, l'étoile à 8 branches. Jamais vous verrez ça sur les Nains du Chaos des années 90. Jamais. Parce que le but, c'était de montrer qu'il y a un côté chaotique, mais ils ne sont pas affiliés aux 4 dieux du chaos universel, qui forment le chaos universel. Du coup, ils sont liés à h Et là, le problème, ce qui me dérange avec les nains du chaos actuels, c'est qu'on a dû récupérer un peu plus les nains du chaos tamurcan Khan, Canon Apocalypse, tout ça, tout ça. Et du coup, eh bien, regardez le nombre d'étoiles à 8 branches qu'on retrouve sur les nains du chaos, la ceinture, sur leur bouclier, sur les épaules. Et ça, ça a tendance à pas mal m'énerver. Parce que ça rentre dans la confusion nain du chaos, égale juste bon, des petits nains qui servent le chaos, alors que c'est pas ça. Eux ils servent à chute, les symboles, les héraldiques qu'il devrait y avoir sur, leur, sur le côté, sur leur bouclier, etc. C'est des crânes avec des, des cornes, des, têtes de, des crânes de taureaux, des têtes de taureaux avec des cornes, etc. C'est ça le symbole d'Achute. chute, pas l'étoile à 8 branches. Voilà, donc c'est juste ça qui m'énerve un petit peu, mais c'est pas grave. Autre gros problème, qui est le problème principal pour moi euh, de ce DLC... Pas de corruption spécifique à la chute Je suis assez triste à ce niveau-là. Vous allez me dire, oui, la corruption du chaos universel fonctionne, malgré euh, un sol noir avec de la lave qui part partout, le côté Mordor, le côté euh, industrie, le côté à la chute etc. Ça fonctionne bien. Je suis d'accord, mais il y a cette putain d'étoile à huit branches. Qui est importante et cette putain d'étoile à huit branches, moi elle me gêne. Surtout que, n'oublions pas quelque chose, les terres sombres, si elles ont cette couleur, c'est cette espèce de rouge, d'espèce de, de, de rouge euh, brun là, cette espèce de. de, de vraiment, le. Je, je sais même pas quel type de, de roche c'est, mais espèce de, cette espèce de couleur là, en fait, c'est pas juste un désert un peu particulier. C'est justement la corruption des nains du chaos. C'est l'idée que. Ils pompent absolument tout ce qui foisonne de vie et ils le récupèrent pour euh, leur euh, leur industrie leur esclavage etc etc et pour chute donc en fait la corruption de la chute vous la voyez déjà dans les terres sombres c'est à ça que devrait ressembler la corruption de la chute qui est des endroits full volcanique noir lave etc c'est cool mais encore une fois bah, le fait de tout mettre en noir et en lave bah ça enlève toute couleur et c'est un peu dommage c'est encore une fois le prince c'est l'une des différences entre les nains du chaos et le chaos normal en fait donc c'est un petit peu dommage maintenant oui le côté mordor le côté euh usine fabrique à fond les ballons en noir et lave moi j'ai aucun problème là-dessus hein. tant que c'est mesuré encore une fois euh, c'est en fait bah, la corruption de la chute vous la voyez très bien sur cette art c'est pour ça que je l'ai mise. vous avez bien sûr euh, au cœur de l'ordre au cœur de l'empire d'un du chaos vous avez bien sûr le côté noir et lave de l... de... De... des usines de l'industrie etc mais en fait la corruption de la chute vous la voyez en fond là. des nuages qui couvrent le ciel de la pollution partout des cendres etc et euh, des espèces de bains de sulfure au fond de une terre rouge c'est ça pour moi c'était la corruption de la chute malheureusement pas de corruption spécifique pas de huitième corruption c'est dommage on aurait pu et encore une fois bah, je suis obligé de comparer avec les scaven les scaven le raccord nu à sa corruption corruption scaven les nains du chaos non pas leur corruption et ça ça a tendance à m'énerver parce que bah euh, encore une fois ça minimise l'importance chute ça minimise le l'indépendance des nains du chaos euh, jamais vous jamais vous auriez enfin aujourd'hui c'est tellement ancré si je vous disais bah ok les scaven ils propagent la, la corruption de chaos universel vous, vous péteriez un plomb en fait et mais comme là bah tout le monde va être habitué à la corruption de chaos universel sur les nains du chaos bah tout le monde enfin personne ne verra le problème mais bon, mettez-vous à ma place moi, je vous dis, Scaven qui propage la corruption chaotique, vous péteriez un plomb. Euh, et c'est pareil avec Achute et les, et les nains du chaos, je trouve. Et il y avait des choses à faire, il y avait des choses à faire. Et j'avais même évoqué, mais bon, je pense que les devs ne le feront pas, mais j'avais euh, soumis l'idée aux devs, c'est euh, « je comprends que ce soit compliqué, faut pas euh, aller chercher une corruption spécifique et tout, ça peut être compliqué ». Il y a tout en jeu en fait. Vous prenez la corruption de corne au niveau du sol, ça ressemble beaucoup plus à aux terres sombres et ce qu'on qu connaît d'Achute. Vous rajoutez de la lave à la place du sang de corne, vous avez déjà une excellente idée de la corruption d'Achute. En plus de ça, vous prenez un peu de la corruption scaven qui rajoute, vous savez, des... Euh, euh, alors pas les terriers mais qui rajoute en fait des, des espèces de, de chantiers un peu partout, vous savez, il euh, euh, y a... Euh, il y a différents, différentes pièces un peu rajoutées partout Pareil pour la corruption de cornes il y a des roues qui tournent Hop vous prenez ça, ça vous fait, ça vous fait la corruption de la chute Et de manière assez... c'est juste de la récup en fait hein. Et je trouve ça dommage, je trouve ça dommage à ce niveau là qu'il n'y ait pas eu ça Et Pareil avec leur système d'esclaves de, et tout bah ça aurait Plus vous propagez la corruption d'Achute et plus vous gagnez en esclaves et en productivité Il y, y avait quelque chose à faire là dessus mais bon bah malheureusement c'est pas le cas nous allons pouvoir attaquer les seigneurs et il va y avoir mon deuxième point négatif, mais c'est un point négatif qui suivra un excellent point positif. Bien sûr, les seigneurs Astragos, Zatan et euh, du coup nous avons Drazoas qui étaient les trois seigneurs nains du chaos que j'avais évoqués qui étaient les plus euh, logiques et évidents. Et par contre, un point que je tiens à dire qui est vraiment intéressant, il y a un clin d'œil euh, au premier livre d'armée nains du chaos, seul livre d'armée nains du chaos d'ailleurs qui est de, date de la V4, V5, qui est incroyable. C'est les symboles, les héraldiques. Faudrait que je vous les retrouve. Que ce soit assez plus simple. Et les codes, couleurs, les codes couleurs aussi sont euh, vraiment vraiment très bien pensés. C'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Hop. Vous avez les, les bannières des trois factions. Les bannières des trois factions avec le symbole en haut. Hein le taureau. Le taureau à cornes d'achute. Et vous avez du coup, ici, les armées d'Astragos, les armées, les armées de, de Zatan et les armées de Drazoas. Déjà, noir, bleu, rouge, on a quand même deux couleurs vives et du noir et doré. Bon, bah ça, c'est pas, pas un souci. Mais surtout, pourquoi je vous en parle Eh bien, Zatan, donc ça, c'est l'apparence qu'il aura en jeu, qui est vraiment très sympa. Pas d'étoile euh, euh, à huit branches, ça c'est cool. Mais surtout, en fait, son apparence est calquée sur celle... De sa figurine. Et oui, il a eu une figurine il y a très longtemps. Et mesdames et messieurs, je vous invite à regarder la bannière de droite. Il y a un crâne avec des éclairs qui sortent. Des cornes au niveau de son crâne, bien sûr. Le crâne fracturé qui forme un éclair. Le symbole de la chute, encore une fois, le taureau euh, au-dessus. Et euh, des espèces de, de dents euh, très hautes qui, ou des cornes qui tombent euh, de sa bouche. Regardez le symbole du coup de sa faction Regardez bien, regardez bien je vous, je vous remets Alors on le voit pas trop parce que la qualité de la couleur est pas terrible C'est pas du noir c'est du bleu C'est un bleu un peu foncé et vous voyez le bleu en fait sur sa hache Le bleu sur son chapeau Même si en fait Zatan à l'époque avait Deux codes couleurs C'était le noir et le bleu mais Le le, le noir pardon, le rouge et le bleu Le rouge en couleur principale, le bleu en couleur secondaire Mais la bannière pour le coup elle était bleue en couleur principale Et rouge en couleur, en couleur secondaire Et eh bien regardez ce qu'ils ont fait ils ont mis la bannière en bleu et regardez le symbole. Hein. Un crâne avec un éclair au milieu, des éclairs qui sortent de sa bouche, une petite corne qui sort de sa bouche et des cornes sur les côtés. Un petit peu moins de couleur certes, mais vous, vous retrouvez le symbole vous retrouvez la bannière de Zatan en fait, même si les cordes sont inversées, vous retrouvez la bannière de Zatan, donc c'est un super hommage, euh, je trouve ça vraiment très très cool, après ils auraient pu mettre les cornes en rouge, ça aurait rien pu euh, écouter, mais donc on retrouve le, la couleur bleue de Zatan et ils en ont fait la couleur principale de Zatan, ce qui est compréhensible, puisque les nains du chaos, la couleur principale c'est le rouge donc pour changer un petit peu, Zatan, on inverse en fait à la base c'était rouge en couleur principale, bleu en secondaire. Maintenant on passe en bleu principal et rouge en secondaire. Donc euh, pourquoi pas, il faut, il faut les différencier. Le fait que chaque seigneur n'a du chaos par rapport à sa politique, son influence et des codes couleurs vraiment très différents. Ça, ça permet d'avoir une identité visuelle pour chaque seigneur très très cool. Donc voilà pour ce qui est de Zatan, c'est vachement bien. Euh, en termes de couleurs, je suis assez content. Même si j'avais un petit peu gueulé en mode « ouais, je préfère en rouge ». Pour moi, Zatan, c'était le mec en rouge, mais le maître en bleu par rapport aux bannières, etc., en revoyant la figurine d'époque, je me suis dit, en fait, ils ont quand même fait un bel hommage, donc il euh, n'y a pas de problème. Je suis d'accord, regardez la hache, hein, le respect de la hache aussi. Ça, c'est les haches très anciennes de la V4, V5. Pour la petite anecdote, les... les... maintenant, ça, on a perdu cette référence, mais les orques noirs de l'époque avaient des haches comme ça aussi. Orques noires, création des nains du chaos, donc il euh, y avait un petit côté... Euh côté clin d'œil, mais la hache est gardée le casque est gardé, on retrouve la figurine de Zatan de l'époque hein. c'est assez cool et d'ailleurs son, son bouclier a également cette symbolique là alors pourquoi je vais gueuler du coup sur Zatan et eh bien Zatan son surnom c'est Zatan le noir Zatan the black son bouclier est noir c'était le petit truc par rapport à Zatan le noir son, là on le voit pas mais son bouclier est bien noir mais regardez la figurine sa barbe est noire même s'il est en coloré, parce que les nains du chaos sont très colorés, sa barbe est noire. Et là, la barbe est grise. On ne le voit pas forcément très bien, mais sa barbe est grise. Je suis très déçu. Je suis très déçu de ce côté-là. Je suis très, très. Vous allez me dire, mais c'est du détail. Je suis d'accord, c'est du détail. Mais Satan le noir, on lui met une barbe grise, ça a tendance à m'énerver. Après, je pense qu'ils ont mis la barbe grise en mode il est vieux, ce qui n'est pas faux. Mais. Euh... « Non, Zatan le noir, mettez-lui la barbe noire, quand même quand !» même. Mais bon, c'est vraiment du détail parce que j'attendrai, il y aura probablement un mode qui lui mettra la barbe noire, c'est pas grave, je, je prendrai la barbe noire. Mais du coup c'est cool, c'est quand même très très cool ce qu'ils ont fait pour, pour Zatan. Atagon, le grand chef des nains du chaos, Astragos, le sorcier d'Achute, le prêtre d'Achute le plus puissant et le plus révéré qui est tellement vieux et qui a utilisé tellement de magie, eh bien qu'il est euh, qu'il est en train de se transformer en pierre, d'où le besoin de cet exosquelette, comme j'en avais déjà parlé. Donc on voit son petit exosquelette, il a son marteau, il a ses bannières, et c'est les bannières vraiment très euh, années 90, hein, pour le coup. Toutes les factions des, de Warhammer dans les années 90 avaient des bannières comme ça. Certaines ça faisait kitsch, d'autres ça faisait vraiment cool. Et les Nains du Chaos ont ce côté un petit peu kitsch, mais qui fait aussi leur identité, leur particularité visuelle, je trouve. Et... Euh, du coup, on retrouve l'exosquelette et cette robe verte. Cette robe verte, quand je l'ai vue, je me suis dit, ouais, c'est un peu, c'est pas très joli. Et en fait, et eh bien si vous regardez, voici la figurine d'époque. Il avait effectivement du vert ici. C'est juste que c'était un peu de détail que ça se perdait par rapport à tout le reste. Mais il avait effectivement une robe verte. Alors, c'était les couleurs officielles, la figurine officielle du livre d'armée. Ça ne voulait pas dire que vous étiez obligé de le peindre comme ça, hein, bien entendu. Mais vous ferez un petit, un petit constat. Regardez ces bannières à l'arrière. Ce sont les bannières d'époque. Et le code couleur. Parce qu'au départ, je lui dis, oh non, Astragos en noir, les, les troupes en noir, j'étais un peu déçu. Au final, regardez, la bannière, c'est exactement... Mais alors là, pour le coup, c'est même pas un petit peu différent par rapport à Zatan. C'est exactement la même. Et du coup, noir et lave, on va dire, euh, en couleur. Et c'est les couleurs d'armée. Et le vert, c'est également le vert de sa figurine. Pardon, le vert de sa figurine. Donc, ça marche très, très, très, très bien. Je suis agréablement surpris et là pour le coup les cheveux blancs pour astragos c'est tout à fait pertinent il était à moitié gris le mettre en blanc c'est bien mieux parce que c'est un très vieux nain du chaos il y a juste un truc qui me choque c'est qu'en fait sur la figurine on le voit alors la figurine est un peu vieille bien sûr l'image aussi est un peu vieille mais en fait un truc qu'on voit c'est je sais pas si vous avez déjà fait gaffe en, en fait c'est tellement tellement euh, on va dire dans le détail que on fait plus gaffe, pour moi ses jambes c'était carrément, j'avais même oublié qu'en fait il, était... il avait ses petites jambes au dessus Parce qu'en fait ses petites jambes elles sont là regardez, on voit ses petits pieds ici en fait, le bas de sa robe là Et du coup sur un modèle récent, bah, c'est vrai que on... je... je vois beaucoup plus ses petites jambes qui donne un côté un peu un peu pas ouf en fait parce que les jambes qu'on voyait vraiment sur sa figurine et c'était clairement la volonté parce qu'elle a quand même bien vieilli cette figurine hein, euh, ce qu'on voit vraiment c'était l'idée enfin l'idée de, de de ses prothèses en fait et du coup on voit les prothèses on met bien plus en avant les prothèses sur la figurine comme le gros marteau qui semblait être presque une prothèse et ses mains aussi hein, parce qu'il a perdu l'usage de ses mains il est obligé aussi d'avoir des prothèses au niveau de ses mains pour bouger en fait, il n'y a plus que sa tête qui bouge euh, à Stragos, ce qui est un peu compliqué. Euh, il, bien, il se transforme hein, petit à petit en pierre. Et du coup, eh ben, je trouve en fait, le petit bémol sur ça, c'est que rappelez-vous aussi le, le principe des nains, et les nains du chaos ne dérogent pas à cette règle, en fait, plus ils vieillissent, plus la barbe pousse. Et je pense qu'un truc qui marche sur la figurine, qui marche pas sur euh, le modèle in-game, c'est que la barbe, vous voyez, elle va jusqu'à ses pieds tellement il est vieux. Là, en fait, elle s'arrête au niveau du torse et limite regardez, euh, regardez euh, Drazoas, limite il a une barre plus longue. Donc je trouve c'est le petit bémol mais en vrai c'est pareil et je le considère même pas comme un point négatif. Hein. La figurine est vraiment vraiment vraiment euh, la figurine en jeu ressemble énormément à la figurine in game. C'est juste je pense qu'en fait si on avait mis la barre plus longue, déjà elle aurait plus de classe et ça aurait caché un petit peu plus la robe verte et les jambes, ce qui m'avait un peu sauté au visage en mode oh là, c'est quoi euh, le... il y a un truc qui me gêne un peu. Mais en fait, euh, bah, est, tout est respecté au niveau de la figurine, donc c'est vraiment incroyable, incroyable à ce niveau-là. Parlons de Drazoas. Drazoas, dernier seigneur légendaire, qui, paradoxalement, moi je voyais du coup bah, le, rouge pour Zatan, une autre, le rouge pour Astragos et le bleu pour Zatan, ou inversement. Et je voyais les armées noires et dorées pour Drazoas, puisque Tamurkan, les nains qui n'ont aucune couleur, etc. Eh bien, pas du tout Noir du coup pour Astragos pour respecter la bannière, bleu pour Zatan pour respecter la bannière, du coup eh bien celui qui aura l'honneur de représenter les nains du chaos et le rouge des nains du chaos, c'est Drazoas le cendreux, Drazoas diachen. et ça c'est quand même pas banal parce que c'est lui qui a amené les nains du chaos euh, euh, bicolores, euh, noir et, et doré que je déteste, que j'exècre. Et lui bah, il, ramène, il va finalement amener la couleur, je, enfin on va lui redonner de la couleur des années 90 et la couleur typique des nains du chaos. Je trouve ça incroyable, je trouve ça incroyable. Alors lui il avait pas de figurine donc on peut pas faire un point par rapport à la figurine d'époque. Parce que Drazoas n'avait pas de figurine officielle, donc il était représenté par le sorcier du chaos assez classique. La où Astragos était dans son exosquelette, Drazoas lui, il plaisait puisqu'il était sur euh, son euh, boule centaure, euh, son boule, Centaur, euh, enfin le taureau de feu là. Et en fait, eh bien, le Brazen boule je crois, c'est le Brazen Bull. Et du coup, eh bien, en fait, il était calqué sur un modèle, mais qui était le modèle générique, c'est celui de la couverture du livre d'armée, le sorcier d'Achute classique qui était celui-là. Et là on voit les couleurs. Hein. Là on voit les couleurs euh, du rouge, du noir, du bleu, euh, du jaune. Ça pète. Hein. Ça pète en termes de couleurs. Et je rappelle que ce, cet animal, ce démon hein, d'ailleurs... Et la représentation d'Achute, le taureau rouge avec les cornes noires, ça c'est Achute, hein, avec aussi les, les yeux en lave, en crash du feu, etc. J'aime beaucoup honnêtement l'esthétique naine du chaos avec leurs... Leur, ils sont vraiment uniques, quoi, leur, leur, leur casque spécifique et tout. Ils sont... Je veux dire, ils sont inégalables. On, ne peut, pas, on peut ne pas apprécier hein, la touche 80, des années 90, tout ça, tout ça, mais on ne peut pas les... Je veux dire.. Des nains du chaos ça existe, Ce que je, je disais dans Warcraft avec les nains sombres fer, ça existe aussi dans Donjons et Dragons, j'ai pas le nom mais l'espèce de nains des profondeurs là, de feu, tout ça, tout ça, de lave, ça existe les espèces de nains, mais je veux dire Warhammer a tellement mis les, les, les curseurs loin, et pourtant sans aller trop loin, on n'est pas dans de la SF complètement avec les, les nains du chaos, ils sont pas tombés dans ce piège, et du coup... Les nains du chaos ils ont leur touche à eux, ils sont uniques en leur genre Le fait de les, les mit, de mixer ça, des nains qui sont beaucoup plus généralement inspirés de la, la, culture, euh, la culture nordique On leur met la culture mésopotamienne et tout, enfin c'est vraiment, mais ils sont incroyables Ils sont, c'est même, ils sont incroyaux à ce niveau là, donc euh, je, les trouve, je les trouve superbes euh, Et au final, eh bien, Drazoat, pour revenir à lui il est inspiré de ça, et regardez au niveau de sa toque, hein, au niveau de son, de, son, de son casque, on a le même genre de casque, à part qu'il descend encore plus bas pour masquer un petit peu son visage, mais vous voyez, il y a vraiment l'idée, la même idée. Il y a juste la moustache qu'il a rasée pour le différencier des sorciers euh, d'achute normaux, puisque les sorciers d'achute ressembleront à ça, hein, globalement. Donc pour le différencier, on met ça. Je ne sais plus s'il a un marteau, je crois qu'il a un marteau euh, de razoade. je ne sais plus. S'ils lui ont mis le marteau justement, euh. et regardez bien aussi, aucune étoile à 8 branches sur les nains du chaos. Il y a les, les, les, les, les, la foudre, il y a les, certaines flèches qui rappellent les flèches du chaos, mais jamais d'étoiles à 8 branches. Jamais, jamais, jamais. Et euh, du coup voilà On a, on a ce délire avec, euh, avec Drazoad Que je trouve très très stylé Ce qui risque du coup d'être le premier perso que je vais jouer euh, On lui a mis aussi les petites couleurs d'Astragos J'ai l'impression qu'ils se sont dit un peu Le vert ça, ça a l'air d'être le truc des, des cultistes euh, Enfin des, des cultistes d'Achute Des grands prêtres d'Achute Donc ils lui ont mis des petites couleurs vertes comme Astragos euh, Mais voilà ça le fait de la couleur et ça c'est cool Ça fait de la couleur euh, Donc voilà pour ce qui est euh, des euh, différents seigneurs légendaires Nains du chaos On a bien sûr le héros J'en avais, euh, avais parlé un petit peu tout à l'heure, mais le héros, euh, le héros Hobgoblin, le héros légendaire qui est. Euh, ta ta ta ta ta, voilà, il est là, il est là, Gordus Backstabber, Gordus Backstabber, donc qui sera héros légendaire et qui sera disponible pour les trois seigneurs euh, nains du chaos, et euh, qui est assez cool, assez cool, encore une fois très coloré, on voit le rouge, le bleu, le beige, le jaune, il y a vraiment beaucoup de couleurs, et ça, ça fait plaisir pour les Hobgoblins qui sont absolument magnifiques. Euh, pas, de seigneur, pas de 4ème Seigneur Légendaire, Genre pas, ça c'est aussi le petit point euh, noir pour moi de, de ce DLC, mais j'y reviendrai un petit peu après. Parlons de leurs starters, les starters Royaume du Chaos et euh, Immortal Empire. Donc commençons par Zatan le Noir, donc euh, celui-là, Zatan le Noir ou Zatan le Bleu pour l'occurrence, qui commence dans les Royaumes du Chaos aux portes de Zar. J'en avais parlé un petit peu, je l'avais Call, cool, moi, plutôt à Ouskulak. Mais en fait, j'avais pas pris comme mécanique le fait que, que Zarnagrund allait être indépendante. Et oui, Astragos est le chef de, de, de Zarnagrund normalement, donc c'est pour ça que j'avais prévu moi dans ma tête que ce serait Astragos qui commencerait à Zarnagrund et du coup Zatan Le Black, il faudrait le mettre plus loin, donc à Oskulak. Mais en fait, comme il y a un système d'indépendance de Zarnagrund et que plus vous montez dans la cour d'influence, à la fin vous pouvez aller euh, confédérer euh, Zarnagrund, ce qui est une excellente idée, bah, c'est du coup Astragos qui va à Ouskulak. Et donc, eh bien Zatan faut l'emmener ailleurs. Et euh, les portes de Zar, pour Zatan qui a toujours été représenté comme étant l'avant-garde, le chef des armées naines du chaos, qui lance des expéditions, qui va loin de Zarnagrun et tout, le mettre aux portes de Zar en tant que l'envoyé de Zarnagrun. je trouve que c'est une excellente idée. Ça le met au milieu des terres sombres, là où euh, on verra, mais Astragos est mis plus haut. Et en Immortal Empire, eh bien justement, je vous parlais du les armées naines du chaos qui vont très loin, qui vont être envoyées en expédition, et eh bien nous avons Zatan le Black qui va être envoyé. Pareil, j'en avais parlé dans les différentes vidéos sur les nains du chaos, euh, pour rappeler que ce pas le chaos universel, hein. leur principale source d'esclaves, c'est les orques et gobelins, les peaux vertes, mais ensuite, en numéro 2, ce sont les maraudeurs du chaos, hein. ce sont les, ce sont les, les, les, les chaotiques. Donc, euh, bah... Il va aller chercher du chaotique là-bas Après comme en jeu ils vont être codés Je pense comme les scaven en mode euh, Soit ils sont très potes avec les forces, euh, les forces du chaos Soit ils sont euh, les forces du désordre Soit, euh, très, soit euh, traîtres. On va voir comment ça va se passer au niveau de, de son placement Parce que pas loin il y a euh, Archaon Il y a Kolek, euh, euh, il y a Village Donc à voir comment ça va se passer au niveau de l'entente Je pense que ça dépendra vraiment comme avec les scaven De euh, ça se passe bien Ça se passe mal, euh, c'est à vous de voir Donc Peut-être que sa campagne sera un peu difficile, nous verrons à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour le placement de Zatan. Je reviendrai sur Zatan un peu après d'ailleurs, parce que son placement en Immortal Empire laisse, euh, me laisse... Euh... J'aime bien, hein. je trouve ça tout à fait logique, mais il y a un truc qui me gêne quand même et je reviendrai dessus. Ce sera le dernier gros point noir pour moi du DLC. Donc nous avons ensuite eh bien, Astragos. Et comme je l'évoque, Astragos, eh bien, il sera à Ouskulak en Royaume du Chaos et à Ouskulak en Immortal Empire. Ça c'est très intéressant. Hein. Euh, Ouskoulak c'est l'une des grandes provinces naines du chaos. Euh, ce qui va décaler, ce qui va réduire aussi la puissance de la faction des esclaves de Zar peau verte, évidemment, qui vont passer un sale quart d'heure maintenant avec les nains du chaos juste à côté. Euh, la question à se poser c'est en Royaume du chaos. Je crois avoir vu Creative Assembly parler du fait qu'ils allaient bouger Boris. Mais on sait pas où encore, je ne sais pas du tout où il est prévu. Mais parce que s'il est à Ouskulani qui est juste en dessous, ça risque d'être compliqué pour le petit Boris euh, face, à, face à Astragos et à tous les nains du chaos qui sont à côté. Hein. Je rappelle, Boris, si le milieu des, des peaux vertes et des nains du chaos, ça va être compliqué. Donc euh, on, va voir, on va voir où ils vont recentrer Boris. Euh, J'ai hâte de voir ça. Donc voilà pour, pour Astragos. Euh, assez logique. Quand on connaît le système de Zarna en indépendance et à les récupérer par vos places au conseil ça me semble assez logique au final de dégager Astragoth de Zarnagrund même si initialement je l'aurais mis à Zarnagrund nous avons ensuite Drazoas, Drazoas si au passage d'ailleurs hein, même sur sa bannière je ne l'ai pas évoqué mais euh, la bannière normalement aurait dû être en noir et blanche euh, vraiment en mode euh, bicolore à la con euh, vous allez me dire c'est bicolore aussi au final mais beaucoup plus coloré puisque bah, on lui met sa bannière rouge avec le symbole, euh, d'ailleurs on le voit un peu moins funky hein. c'est pas pour rien que le symbole est un peu moins funky c'est que c'est du plus récent <rire> c'est pas des années 90 et euh, donc cette espèce de, espèce de brasero blanc du coup, sur la bannière rouge, ça donne au moins un petit peu de couleur. Le, le rouge donne un peu de couleur. Évidemment, Drazoas, comme je l'avais évoqué, comme je l'avais prédit, enfin, pas prédit, parce que prédit, ça donne un côté... Mais non, non, mais comme, comme la logique l'imposait, drazoat qui se retrouve donc dans la forteresse noire, la Black Fortress, au, tout au sud, puisqu'il a été exilé euh, par les, le conseil, justement, et notamment Astragos. Donc, il est envoyé au sud, tout au sud de l'Empire Nain du Chaos, dans les terres du sud, au niveau de la forteresse noire, que ce soit en Immortal Empire ou en Royaume du Chaos. Je pense vraiment qu'en Immortal Empire, euh, je jouerai Drazoas, parce que euh, les autres, je pense que je vais jouer en Royaume du Chaos. Pour le coup, le placement de, en Immortal Empire de Drazoas est vachement intéressant, puisqu'il va changer complètement la géopolitique du sud des terres sombres, qui était dominée par Imrik, dominée par euh, Elmangorst, dominée par Kugas, et euh, potentiellement aussi le clan Rictus. Là... Et eh bah ben, ça va être violent, hein. ça va être violent au sud, ça va être très très intéressant. Et on va attaquer maintenant le dernier point, puisque maintenant qu'on a fait tous les placements, il faut, parle, il faut que je parle de notre cher de notre cher Zatan en Immortal Empire. Nous sommes sur le troisième gros point négatif, et qui est vraiment le principal avec l'absence de corruption pour chute, c'est le fait qu'il n'y a que 3 seigneurs légendaires, et pas 4. Pour un DLC qui au lieu de passer les races pack, donc les packs ratios étaient à 20 20€, Maintenant ils sont à 25 euros. 5 euros de plus, c'est quand, euh, quand même pas rien. 25 euros le DLC, ça devient, euh, ça devient quasiment le prix d'une extension. Hein. Au final, les Nains du Chaos, on l'a vu en termes de système de jeu, ils ont énormément de choses, ils ont beaucoup d'unités au final, beaucoup de choses très intéressantes. Donc je pense que le prix quand même est, est justifié pour les Nains du Chaos. Mais il manque un seigneur légendaire pour moi. Et le problème en fait, c'est que ce placement, alors bien sûr il peut être amené à évoluer. Mais ce placement me fait dire aussi qu'il y a très très peu de chance, du coup, il, il met euh, un petit peu un clou sur le cercueil de la possibilité d'avoir un quatrième seigneur nain du chaos que j'aurais vu ne pas être un nain du chaos mais un Hobgoblin, Hobgoblakan. Hobgoblakan, le grand, euh, l'un des dirigeants d'un des plus grands empires du monde de Warhammer et pourtant l'un des moins connus des joueurs, les Kana Hobgoblins. Et bah, personnellement c'est à peu près là où j'aurais mis Hobgoblacan. Zatan en expédition je l'aurais beaucoup plus envoyé vers le nord en fait, vers le nord central des, euh, des désolations du chaos. Et Hobgoblacan j'aurais mis plus par là. Alors bien sûr on n'est pas à l'abri d'une ouverture aussi des terres ici. Et par exemple Hobgoblacan qui serait quasi, carrément même au, au milieu de Katei, hein, pourquoi pas. Ou même ici au niveau de... de de l'isme coréen, même si ça n'existe pas la Corée, euh, elle a un nom mais je ne me rappelle plus euh, l'isme coréen là, donc potentiellement le mettre ici ça pourrait tout à fait être logique, mais j'ai tendance à être, euh, à être un peu déçu parce que pour le prix quand même, ça fait peu, je ne sais pas, il y a un petit goût de, de manque et le, le quatrième seigneur, et ce n'est pas parce que je me suis, trom je me suis trompé, au final j'ai eu 100% sur mes calls, hein, les trois enseigneurs euh, légendaires, ils sont là, et bien sûr, j'aurais préféré un quatrième. Si même si ça n'avait pas été euh, Hobgoblakan, j'aurais été content. Hein, S'ils avaient pris le, le maître de Zatan, qui sera du coup en seigneur semi-légendaire qui dirigera Zarnagrun. J'ai oublié son nom. Pourquoi pas bah, C'est euh, Gorth. C'est ça, c'est Gorth. Gorth le cruel sera lui qui dirigera Zarnagrun. Ce sera pas un random. Donc ça c'est plutôt bien. Qui est le maître de Zatan d'ailleurs. Et euh, au final... Bah... Je suis quand même... Je suis quand même déçu qu'il n'y en ait que seulement 3. C'est bien hein, le héros légendaire, le Backstabber, là, c'est cool. Mais euh, je... il manque un petit Hobgoblacan, je trouve. Il manque vraiment un Hobgoblacan. Représenter les canaux gobelins et autres, ça aurait été vraiment très très cool. Et au niveau de son placement, bah, j'ai l'impression qu'il est un peu enterré avec le placement de, de Satan. Et de toute façon, même si c'est pas enterré, le futur des Nains du Chaos, c'est pas avant 2, 3, 4, 5 ans, à mon avis. Euh, ils vont pas être touchés pendant très très très longtemps, je pense. Euh, il reste des unités naines du chaos, hein, les géants armurés, il y a les femmes euh, naines du chaos, j'ai oublié leur nom, les Ashidan ou un truc comme ça. Euh, il manque des troupes, il y a aussi les immortels, il manque, il manque des troupes pour les nains du chaos. Les, les esclaves orques noirs hein, qui ne sont pas présents d'ailleurs. Donc euh, il, manque, il manque des choses. Mais. Il pourrait même mettre les esclaves of Golem d'ailleurs. Mais j'ai Je suis quand même un peu déçu parce que. À le mal en patience.. Euh, Enfin ça y est quoi, la hype nain du chaos elle est là, elle est là maintenant. Pas dans cinq ans, dans cinq ans tout le monde s'en foutra, peut-être qu'il y aura eu des problèmes encore de développement et que on devra couper court, etc. Donc je... ça semble être euh, compromis pour l'avenir, pour le reste des nains du chaos, et on va se contenter à quatre factions, parce qu'au final il y aura que quatre factions naines du chaos. Hein. 3 par les seigneurs légendaires jouables et l'autre c'est Arnagrun dans quatrième, donc ça fait que quatre factions naines du chaos. Euh, ça fait pas beaucoup, mais c'est l'optique aussi justement, ils sont pas très nombreux. Donc euh... Dommage pour moi, mais bon, ça reste, ça reste les trois points noirs que j'ai évoqués, c'est la corruption de la chute, le, le fait qu'il n'y ait que trois seigneurs légendaires par rapport au prix et du coup probablement pas d'obgoblacanes. Et pas de Kana à tout court. Et euh, l'autre aspect bah, c'est euh, Zatan qui n'a pas la barbe noire mais ça, ça c'est pas grave c'est du détail Du coup voilà, globalement j'aime beaucoup le DLC, enfin je, je serais euh, impatient de prendre le DLC Et euh, je vais l'acheter d'ailleurs pour, pour Pyro, euh, j'en profite aussi pour le rappeler Mais si jamais vous voulez euh, acheter le DLC d'un du chaos, n'hésitez pas à passer par le lien euh, Gamesplanet Puisque je suis affilié maintenant avec Gamesplanet et vous pouvez avoir le code promo Dwarf Qui vous permet de l'avoir à 20€ comme un race euh, ancien, enfin comme un ancien Raspack. Parce qu'il reste un petit peu cher quand même, hein, le DLC malgré tout. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai ce petit goût de. Il me manque un petit truc. Mais bon, globalement, très très hype. J'ai hâte de les jouer. Je pense que je vais les jouer pendant de très longues heures parce que c'est vraiment une faction excellente. Voilà, plein de bisous. A bientôt. Et je ne parle même pas d'un point de vue équilibrage parce qu'elle risque d'être très forte quand elle va sortir. Mais c'est juste. Je la trouve très cool à jouer. Hein. Ce n'est pas en mode c'est fort donc je la joue. Bien, je, préfère le... <rire> je préfère le corriger le truc tout de suite. Allez, plein de bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Bonjour, c'est Ashut J'espère que vous avez bien travaillé à l'école Parce qu'il va falloir faire de l'extrascolaire maintenant N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à honorer la gloire d'Hachute en suivant le Youtube, en commentant Et n'hésitez pas à me dire également où est passée ma corruption bordel de merde Je suis pas un vulgaire dieu du chaos à la con